Thank you. Bande balandia les avertis, la quatrième mission à Bissau. Il ya les avertis, donc émission des avertis et émission d'un état de bande la car chaque semaine, tout le bac à mercredi, tout ça la réémission. Oyo, des fois qu'on les camé mercredi ou bien les jeudi n'a pas chèque n'a pas chaîne na Bissau respective pour exhorter Bissot, soutenir Bissot aussi, puisque je sais qu'il y a tellement de qui ont besoin, de mais malheureusement ceux qui ont internet, plus physique y fois tu un message Bisou tu dans le message souvent je vais dire oyo et que toucher âme nayo toucher esprit nayo ce so qui âme nayo esprit nayo yali toucher et que ça a réellement euh, donc retour à la Il y a moni, même temps que autres le monde à ma réellement par ce que le Seigneur nous donne chaque jour. Nous savons que Batmingi savons que nous sommes et déjà dans le monde, nous je vais à toi qui m'écoutes, toi qui m'entends en ce moment, aux à ma cambo. a à c'est à dire lorsque vous montez vidéo, vous avez video carte internet, vous avez une carte YouTube, vous avez carte ma chaîne Kili Kili mais ceux qui sont là, ils sont là, biso lelo ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont souka de façon que ils sont yo la na ça en souvent. Comme si ne a partager n'est-ce vidéo tout à chaque fois. La Facebook. Finalement faut fallait donner le officiellement donc tu utiliser Facebook tu utilises YouTube ou les réseaux sociaux mais social ou tu utilises souvent pour que vidéo Monaka et puis après tu utilises le site internet na vous allez les .net pour le moment ils sont en construction j'espère que bientôt la république aussi la paix alors ceux qui veulent mettez la vidéo vous dans biso tout ça directement lesavertis.net. les avertis .net. Donc, au site internet ou bien na youtube na youtube n'a qu'à les averties des bourrous moun à ma mission à biso mais dans l'entretien des émissions ou à chaque mercredi et, passera, et pas à l'épa frère euh, donc à l'imia monga là ou uh, à zana dernier village c'est à dire place et pas ça à ne bouébi tout ça à la carré mission avec interruption c'est à dire semaine moko nga na sali nga moko bien à bandé conakati il ya groupe à les avertir ou bien euh, donc et puis et puis suiteau, et plutôt semaine ou il a tout ça mon frère à fois prendre ma question réponse parce je sais qu'il y a des fois ma question il y a que mes bateaux peut être tout la courage mais au moins ce frère mais question la bino tu et puis tu répondre et la haine et ses conséquences. Ça dit que ka, n'a pas conséquences, Pour vraiment et comprendre bien. Avant que tout le monde ait yeshua Papa pour po nous passer un bisou. Ticket et mutu moko. Parole Oye et bimafamba te sans sans la Yana ya liko baby sani yangu suli amungu na satama. Naliko baby sa makansinyon so mabe. naliko baby sa makansinyon suwa ya, ya buzoba na kacha mitu ya batu. naliko liko bebi sa makansinyon ya satana ya kodistraya bana nzambe. Na liko bebi sa nyon suwa liya munguna satana na kacha bomo ya bana senga Na liko senga nao papa yomoko tambu biso, Afenke mishon hoyo eza la en plus na kacha bomo ya mtumoko wakulandanga yi senyo. Papa na sengi na yoy na yoy kamba biso. Afenke nasuka mtu mission suwa lande quelque chose de kekisho Amen. Voilà. La haine et ses conséquences. Si ba, ba, yebi, ba et Salaga, souvent, sûrement, to de la la haine. Mais dès que Chaque fois ceux qui parole, Chaque fois Tina vous avez pour la c'est-à-dire que vous ki c'est-à-dire que à à dire que c'est-à-dire que vous puissiez faire des choses à à et cela prouve aussi que l'Esprit de Dieu œuvre ou travaille en nous. Dès nous et que peut-être prochainement, ne Donc c'est ainsi que Muto a sao kaya oyo ou bien que vous quelque part. y a La haine. La La haine. La haine. La La tout les questions sur qu'est-ce que les chrétiens pour ça la politique, pour questions tout les par téléphone. Et je pense et je crois que jusque-là, à moins que tout le monde a compris pourquoi tout le monde a tout le monde a tout qui a tout a a le un disciple de Yeshua ne peut pas faire de la politique. Pourquoi Parce que dans la politique, il y a des coups bas. Et dans la politique, tu as appelé la haine. Et c'est ainsi que la haine est donc de tous les côtés. Exemple, ceux qui ont des coups bas, ils ont des coups bas. C'est-à-dire qu'ils ont des coups ce qui m'a fait, je m'a en train de me et comme à na en train soit par empoisonnement, soit par un salaire ou un salaire de pièges pour me faire, pour me et soit en train de et en pour y des et précisément pour, pour, pour, pour, pour, pour, pour, pour la politique congolaise. après six il y a des gens qui font de sales boulot. Alors, on ne peut pas éliminer une personne physiquement si on n'a pas la haine en, lui, en soi. C'est-à-dire, il y a la qui à tout. Total tout les deux côtés. Côté donc à force à au combat muté, maman casse. À force à quoi au combat y a une douille. À force à quoi il na, au combat démon. Alors avec un corps physique. a force à quoi il na, au combat il a beaucoup de mi. Et à force à quoi aux assoussous sensibles et au combat insensible, la carte y a Alors il a donc ils ont tout au total la sucoyo. Conséquences n'engon. Spirituellement et puis physiquement, puisque la haine a des conséquences spirituellement. La haine a aussi des conséquences physiquement. Il y a un tout santé. Et puis, qui est là. Donc, que je puis dans que esprit, vais dire que je vais dire que je je je dire que Na a, ba, ba définir la physique. La haine est un état psychologique qui se caractérise par une aversion intense, une exécration, une violence physique ou verbale ou une hostilité envers quelqu'un ou envers quelque chose. Nan linga la, tout ton français a pète. La haine, ils psychologique. Ça dit psychologique, na katia bo moto, psychique na il a caractériser. violence, et violence physique. N'est-ce pas que le de temps, il y na un peu de temps, de pendant toute la journée, Ça haine, c'est défini dans le sens verbal, dans le sens physique, dans le sens au fait, donc, commis, le Alors, a un la haine, c'est l'opposant, Ça dit, tout ce qui est bien là, dans le opposition la haine le opposition c'est-à-dire la nuit le jour opposition il y, y, y, y a couleur blanche et y a couleur noire opposition il y a bien et est mal opposition il y a mensonge et est vérité opposition c'est y a la haine ou haine elle amour. Alors, la Bible a parlé aussi de cette, de cette euh, maladie, la haine. La Bible a parlé suffisamment donc ça dit l'obamawo des Dengue biblique bien sûr mais aussi physique. Par la haine okay, elle a dit ok sentiment très intense d'une colère ça dit colère na yo bib bib bib bib bib bib quelque part que, bib bib la bib bib bib bib bib bib bib la bib bib bib bib la bib bib bib bib bib bib bib bib bib bib bib bib bib bib bib bib il un si tu es un chrétien, ton disciple, tu es question question. Est-ce que... Est-ce que tu as une personne que tu es, que tu n'aimes pas? C'est quand tu n'as pas l'amour envers une personne, c'est que tu as de la haine envers cette personne. Est-ce que tu te sens concerné? Moi, si je veux que ma te moi si mon couple est, à monsieur moi si mon couple a bébé n'a eu presque aucun mal Est-ce que ça te fait du bien au yinamutwana? Tu vois qu'il n'a qu'à te permission passer que la vie chrétienne, donc un disciple de Yeshua a zanmutuoyo malgré Bali ko be tangaibal mbaakua ko nyoka langai, mais je dois aimer la personne qui me fait souffrir. Contraste et puis ça, en fait, le bon pour le bon pour le moment mais c'est le être chrétien ou être disciple de Yeshua maintenant il moi si a certes à bon moment si certes mais est-ce que la carte certes mais est-ce que je moi alors qu'elle va nous dire la Bible ici par rapport à ma cambo et ça là parce que lorsque tu veux quelque chose de la part de Dieu, tu dois te conformer selon la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit dans le livre de Matthieu, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent, aimez vos ennemis. Quand tu aimes un ennemi, ça dit que tu, tu peux aussi aimer quelqu'un qui t'a fait du mal, ça dit qu'il n'est pas un, forcément un ennemi. Tu peux aimer ta femme, tu peux pardonner ta, à ta femme, si elle a commis, commis quelque chose, tu peux pardonner à ton mari, à ton homme, si elle a commis quelque chose, tu peux pardonner à ton enfant, à ta fille, tu peux pardonner à ton père, à ta tante, ton oncle, ça dit, le pardon efface l'iniquité, le pardon chasse la colère, le pardon chasse la haine. Si tu as de la haine, tu ne peux pas avoir de l'amour. Moi, j'ai toujours dit ceci. Le même le, cœur le qui a de l'amour ne, ne peut pas éprouver, n'est-ce ne, ne, pas, la haine, ou bien de la haine. Il y a des gens comme ça, ils n'aiment pas les humains, mais ils aiment les animaux. Lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, c'est pas Nyama, et ça n'y est pas si. C'est bizarre. Et pourtant, l'amour. La Bible nous dit que aimez vos donc aimez vos prochains. Donc aime ton prochain comme tu aimes tu tu tu tu t'aimes toi-même. Mais il ne combat que non, prochains d'abord mutu asa pembenayo et puis après s'il faut aimer les animaux, pourquoi pas Ce sont des créatures de Dieu Moi j'aime les animaux, mais j'aime les humains plus que les animaux. Il y a même il y a même des gens toka masolo mi consistent katabamboka en Afrique. Azoko les sa mbwana et bien koleka batamusane na ndaku moi à sa sa colère bloque à bien mais mutum sanai alléga source morte tant sur famille on baisse personne et et, et c'est ça que c'est que je dis quand tu as l'amour en toi tu peux pas avoir euh, en même temps l'amour donc au même moment l'amour et puis la haine c'est ainsi que au la bible ça quelque part que source morte misa ramai y a bien et à ma bête ou soit ma ma b ou soit ma ma et c'est ainsi que lorsque nous sommes donc lumière tu as lu que éclairé tout tout ce que vous avez lumière vous avez clarté souvent aller manger vous avez peut-être qui vont manger nous dans c'est ainsi qu'il faut comprendre que la haine c'est au fait quelque chose qui vit dans l'homme c'est-à-dire une colère prolongée alors celui de ta liberte comment on a que conséquence il y a conséquence il y a il y a, il y a haine Isali ma kaboze belé na kati. Tous à tous regardent parti physique, non, tout cas la spiritualité, n'a pas de temps de verser biblique verset biblique, C'est pour vous montrer seulement que des choses que nous voyons sur la terre, La Bible a tout prévu au en fait. on a ça Ça Si tu es vraiment une lectrice ou un lecteur de la Bible, tu verras que au cours ma complet ma kaboze mi a vie même macambouya macambu sociétal ou comme à complet même macambouya d'accou familial au comme complet pourquoi puisque tout est prévu dans la Bible ce qu'on batamuki libazoa si quoi n'est-ce pas ma bonne chose vous êtes dans la Bible mais comme ça on va loi à tout comme sur quoi bah étude na bangô et on batte à basa l'ouverture bah monique non la haine produit des choses dans la Bible bon bah tu sais qui ne qui ne qui n'est pas bien il y a comme conséquence avant qu'on ait même la façon la nuit la spiritualité Conséquence, il y a haine, il y a violence. Quelqu'un qui a, a de la haine, violence n'est qu'au la peine à Et moi, j'ai vu une fois, euh, donc là, un père qui, dans la violence, wana, na la haine, na haine wana, puisque moi, je suis un bongo, je suis un béton, je suis un béton, je suis un c'est-à-dire le niveau de violence est e tellement intense que Moutou, gens que c'est contrôlé, un message qui Il y a un parti, de, plutôt une partie d'animal, animal, la carte qui une partie animale, la une à mouton, Ce qui a été dit, c'est une partie animal c'est pourquoi tu as dit un homme, un animal. C'est-à-dire qu'il y a un instinct. Ce qui a été dit, c'est a partie de son Maintenant, la haine produit des, des genres de choses, et, et produit ça violence, et produit ça une agressivité. Une personne qui est agressive, c'est une personne qui, lorsqu'on tombe, elle joue un bébé. Ça au tout bon les journées baby. Il faut police aïable mutu au face au Moi je connais des gens comme ça, que ceux qui à à il faut qu'à mulanguer pas souka. Ce que ça bongo yo ce n'est pas un esprit de Dieu, ce sont des démons. Puisque en fait entre autres parce qu'on a niveau spirituel de comprend ma cambo Alors niveau, niveau à à physique tout nette le bible psychique ils Ils dit que Conséquence, il y a il y a il y a y a haine conflit inutile, il y a un isolement même, il y a un peu de tellement y a inutile c'est il y a de souana, il y a il y de il il a de il y a il y a de il y a de la il Puisque le cœur, en fait, garde tout cette, tout, tout, tout, toutes ces choses-là et, et produit caractère de C'est très, très dangereux, c'est très dangereux. Et je rappelle, je que ce tombé, il que qui il faut la police ailleurs. Ce n'est pas un esprit de Dieu. Alors, il y a une dépression, dans la parce que la haine. Ce qui est beau, c'est niveau. Moi, si je à Zagroba, ne peux pas pardonner jamais. Pourquoi Puisque que à Bota Libanda. Ça dit, tu as tellement de la haine. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose à encourager. à mais tu peux pardonner, même ceux qui auront pris mais haine, mais pardonner pour ta vie. paix. On a parlé de la paix la fois passée. C'est une suite logique. Une personne que tu es, tu ne peux pas chercher la paix avec cette personne-là. Alors la paix, c'est ainsi que la haine, donc, ils frontière, ils allaient entre l'amour la, la, la, et, et, et la paix, au en fait. Ce qui est au auquel na na sens contraire au contraire, il y a vie à haine. Il va a la haine comme il y a aussi cette maladie même, puisque tu auras même des maladies, il y a il y a il y a troubles mentaux, tu auras des maladies. Exactement même combo. Maladie qui va être psychosomatique, maladie qui et il y a la haine, c'est tellement mis que la haine Alors, tu le mécontentement, ce que la Bible nous dit. Alors, la Bible nous dit quoi par rapport à la haine? Premier verset. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. 1 Jean 2, 9. Sauf que le biais, il y a ou bien disciple, disciples, que y a aussi des Il y a aussi des Mais il y a aussi des y a C'est fort. C'est fort. Vos pays ne marchent pas pourquoi? Puisqu'il y a de la haine. Vos familles ne marchent pas, ne prospèrent pas pourquoi? Puisqu'il y a de la haine. Ta vie, ta vie ne marche pas pourquoi? Puisque tu as de la haine. Ton mariage ne marche pas pourquoi? Puisque tu as de la haine. Tes amitiés ne marchent pas pourquoi? Puisque tu as de la haine. C'est-à-dire la haine, au fait, c'est tu es en train donc, au champ de la tu es en train de mettre me dans les ténèbres, dans les ténèbres. les ténèbres, les ténèbres, les ténèbres, Il y a pays. Il y a Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qu'il est son frère est encore dans les ténèbres. Il y a Paul est là. Oh Paul la lumière, c'est Yeshua. La lumière, c'est Yeshua. C'est lui qui, en fait, nous montre, oui, oui, oui, c'est celui-là qui a fait du mal. Mais il ne pas compter ma belle, je ne peux faire un ne peux pas compter ma belle. Je ne peux pas y a belle. Je ne et le Yosa, il a pourquoi Puisque nous avons cépué les selon Jean 3, 16. Puisque nous avons pardonné, ma depuis ton enfance, depuis ta jeunesse, nous avons pardonné, nous avons pardonné, nous avons pardonné, nous avons pardonné, nous avons pardonné, nous pardonné, pardonné, poser pardonné, nous avons que nous avons il faut que vous gens. Il vous pardonner les C'est ainsi une fois que non. Si, si, si, si, si tu te dis être dans, dans la lumière, c'est dit que tu as et que zo dit tu as tu es en train de, de rester dans le ténèbre. Oh, les ténèbres, ténèbres c'est le mal. Les, les, les ténèbres, c'est le monde. Je te dis chrétien, mais tu es mondain. Je te dis chrétien, mais tu vis donc dans le mal. Ça a la première conséquence donc, spirituelle. -à -dire, il faut qu'on y ait bah, na yo, nao, non Tu n'as pas droit à quoi y ait Si tu es la personne, une personne, peu importe ce qu'il t'a fait, et en Union, c'est vous-mêmes qui vous peu importe l'imbisaie, l'imbisaie. N'est-ce pas Yeshua pouvait dire, père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Yo l'imbibater, yo, car non, au cas où Alibala amen au cas où amen au non, toutes ces choses-là vont rester sur la terre. Il y a même, il y a même même même des gens qui ne prient pas. Toi, tu penses que le petit fils y a il y a Carl Benz, mon Mercedes, lui qui va s'assembler là. Assembler là Mais ma, ma voiture est comme un amour familial. Comprenez un peu la marque d'une voiture comme mon amour familial. Mais il ne prie pas. Et ça n'a rien à voir avec, avec, avec, avec le bien de ce monde. La vie éternelle, le bien de ce monde, c'est la poussière en fait. Tu vois, quand tu prends un habit, au, donc, au, au, au, au long du poussière, aujourd'hui est là-bas, Poussière et ticali. Donc, le bien de ce monde, c'est comme la poussière qui reste, de la poussière qui reste. Et la vie, c'est ça, en fait, la vie de Dieu. ça, la vie de Dieu. Ne, ne, ne, ne mélange pas les choses, mon frère, et ma sœur Au limite, makambo y a un bien pour ces pays. Il y a un peu de bien pour ces pays. Il y un peu de a un peu Mais tu ne marches pas comme Dieu veut. Au limite, au temps de la vie, comment veux-tu être moutou et non moutou là? Hum. Il faut qu'à ce que la Bible dit encore dans la Lévitique, l'Ancien Testament, Lévitique chapitre 19 Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne chargera point d'un à cause de lui. Nous, nous allons voir ça bientôt même là. Que celui qui est son frère, c'est un meurtrier, un assassin c'est ça même tuer quelqu'un combien de gens que tu as déjà pensé à moutou naio là je rentre encore je joue la parenthèse politique message politique c'est-à-dire tu es, tu donc tu tu, tu quelqu'un tellement que au milieu que souhaiter koufa Or, quand tu souhaites à quelqu'un la mort, c'est que tu as tué. cest tu, si tu as cette possibilité à c'est ainsi que... Sur le Kittinakatiya, Jean, 1 Jean, chapitre 2, verset 11 et 8, oui. « Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » Ça dit, na, travail, okay, ce que nous... lumière, c'est posé, c'est ténèbres. Mais mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va. même même pas de la directive, sous direction pourquoi puisque tu as de la haine motema et au aveuglé na na motema aveuglé à dire un tu, tu ne vois plus ça parce que ton cœur là il y a de la haine tu pas c'est ça la haine et cette haine là euh, conséquence n'ango bim faire on dit quand vous croyez c'est quoi c'est de la haine si tu n'as pas l'amour ça dit quand tu as l'amour tu as un bon cœur bon comme la haine c'est en fait l'opposé de l'amour c'est qui sont dans la haine na kata la et ça reflète même dans figure mouto alors, si c'est le livre plus, il y a quelque chose ici. Quand on a 1 Jean 4. Bon, quand on a 1 Jean 4, 23, Si quelqu'un dit ⁇ J'aime Dieu ⁇ et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne le voit pas donc, conséquence, il y, y a quoi Il y a sous menteur. Or, oh le menteur n'hériteront point le robe des cieux. ça à dire mm -hmm. ah ouais, mais ça va être autre que non. Nous avons besoin de nous, nous avons besoin de nous, nous avons Pourquoi Parce que tu, tu n'aimes pas ton prochain. À ça, le licam, tu n'as pas le droit à y naier Mes frères, mes bien-aimés, mes soeurs. C'est-à-dire, si quelqu'un dit, si quelqu dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, est un menteur ou menteuse. Car c'est lui qui, qui n'aime pas son frère qui le voit. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas Dans la mon qualité, la Bible nous dit que Dieu dit, dans la Genèse, Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais quand tu vois la personne, quand tu vois une personne qui est là, c'est l'image de Dieu. Il faut que cela te rappelle pour dire que oui, Dieu avait dit, que, donc créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Tu me diras que oui, dans esprit, un esprit, tu ne vois pas ça, non C'est-à-dire ça le corps que tu vois devant toi à une âme, à un esprit. Ok? ça dit « Ce qui n'est pas un esprit, il ne faut pas le faire, il ne faut pas qui n'est conséquence, ali que non il ne faut pas le faire, il Or, nous, nous, les menteurs n'hériteront point le royaume des cieux. Dès que, vous comprenez ces choses, 1 Jean, chapitre 3, verset 15, « Quiconque est son frère est un meurtrier. » Oh l'union sozo yinamuninga nae, asa mobomi assassin. Et vous savez qu'aucun meurtrier meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Or boyebi, mobomi union soa na mutasa mobomi vie, à cause vie éternelle. Donc bref, conséquence comme ça l'écrit que non. Ceux qui osako spirituellement Osa Mobomi, oh Mobomi à côté donc résultat, sousa hum. koina, au côté Bon, qu'est-ce que Romain nous dit, Romain 1, 29, oui. étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médissant, Impi, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux, au mal, rebelle à leurs parents, pourvu d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle de miséricorde. Ça dit ah ouais, tout le monde va être sur ma belle moutou. Tant qu'on a haine envers parents à on n'est respecté. Tant qu'on a haine envers pays Tant que vous avez de la prochain, au conseil de la haine Et tant que vous cupidité, vous avez de la haine, de la malice, vous avez piège de la malice, vous avez vous la vous la Moutoua yokinga lelo, message ouais, message moko évangélique. Puisque biso, tout ça, mission, il n'y a et pa Yeshua. Allez et faites de toutes les nations des disciples. On a des disciples comment Ce qui m'a comme au zookamote. On a disciples comment Ce qui m'a Sans ça, rien n'a eu à quoi être, mais on déjà, mais au a kaka Exemple, ce qui est un peu plus important, c'est l'absence d'amour. n'a pas il peut, faire, il peut tout faire. Parce c'est aussi le manque d'amour. Quand tu voles quelqu'un, un bon de il il So que je c'est qu'en toi, il n'y a pas l'amour. Ne me dis pas que moi, je n'ai pas de la haine. Oui. La haine, c'est quoi La haine, c'est l'absence de l'amour. Or, tout geste que tu fais ou tu feras, ce qu'il a rencontré, n'est-ce pas, c'est que c'est la haine qui est en toi. Pourquoi Puisque la haine, tant que la haine restera, n'est-ce pas, l'opposé ou, n'est-ce pas, le contraire d'amour. Tout ce que tu feras, aux contraire d'amour. Donc, tu as un compte, il y a haine. Message où interpeller Qu'est-ce tout tourne biso comme d'habitude de plus te engater n'est-ce pas qu'on répond na bino Jusque là naibi que bandeko mingi bazomuna dia makambotolo ba pour boton na misala ba mona ba résultat na kata bouya bumo ina bango puisque dieu a envoyé sa parole pour pou, pou, pou, parole la est guérir e, ba tuma mingi mingi pour parole et e, donc et um, et pèse à l'objet au fait, nous parole bâti des paroles, et pour est délivrée, parce que c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que, que la parole que tu viens d'écouter est sa nini. Et pèsa yo délivrance na katabou mouna yo. Soudan a haine na katabou mouna on deko, l'ongola haine. Moutou oa mabe, kyo mabé, kagandé tout sa sa aboué. Soit aussi si mission oyo, zoa téléphone, soye komita, salamon lobby, benga moutou aye bisa ekena, na mabéni so salakio. O mouna ke, kaye ou tombe na misna yo, mouna ke libang eko kwen na mote mouna yo. Pourquoi? Puisque o zasko kimia na katabou mouna Alors en ce moment, tant que vous semble le pan zambé, zambako yo ka prière na yo. Puisque de fois, nos prières ne sont pas exaucées c'est pourquoi puisque nous avons des problèmes avec des gens ok soit nous allons comme et bongi au cas est-ce que tu as un problème avec une personne est-ce que tu as un problème contre une personne est-ce que tu as une dent contre une personne est-ce que tu as fait quelque chose que tu penses que mouton na beaucoup kingo est-ce que tu as des choses comme ça là que tu as zali bndeko na sengio na Kombo, na yeshua na bolingo rongolo kanisa Yo Sala, na na kati akubata masangibabaye ba nzamba limbi yango nous sa grâce à et puis vous. Nous sommes grâce et Nous les grâce à la Nous pour une autre grâce les avertis, grâce les avertis, grâce pas